Bonjour, voici la méthode pour ne plus payer les frais de compte et les frais de la carte bancaire et gagner 100 euros. Alors, pour cela, il suffit de m'envoyer votre email au-dessous de cette vidéo dans le commentaire. La banque en ligne nouvelle génération Hello Bank. Alors, vous gagnerez, je récapitule, 100 euros. Vous ne payerez plus vos frais bancaires. Vous ne payerez plus la carte bancaire gratuite à vie. La carte Visa premier gratuite à vie à condition d'avoir un salaire de 1800 euros pour la carte Visa premier. La carte Visa est gratuite à vie. Plus de frais de compte, plus de frais de carte bancaire. Envoyez-moi votre email au-dessous de cette vidéo. Merci, bonne journée, à bientôt.